Bienvenue sur la marketplace celle-ci. Je vais vous présenter l'un de nos partenaires Anaba. Anaba est une solution simple pour compléter et mettre à jour votre base de données. Cette solution va s'intégrer à votre CRM pour tirer le maximum de vos contacts existants. Anaba va vous permettre de vérifier par exemple la validité des adresses mail. Ils vont également aller vérifier régulièrement sur les LinkedIn les différents postes de vos interlocuteurs. Pour le cas échéant, modifier la fiche contact. Anaba, c'est également un répertoire de contacts en dehors de votre CRM. Pour gérer les différents contacts qui n'ont pas vocation à être enregistrés dans votre CRM. L'entreprise qui s'occupe de l'entretien de vos locaux, par exemple. Comme tous vos différents contacts administratifs. Vous utilisez ce type de contact dans chaque service de votre entreprise. Vous allez enfin pouvoir les répertorier et les partager grâce à Anaba. Anaba vous propose également une multitude de fonctionnalités, comme le scan quotidien de votre boîte mail, l'analyse des changements d'entreprise de vos contacts, la vérification de la validité des adresses mail. Anaba va supprimer également automatiquement vos doublons. Vous proposez de scanner les cartes de visite et bien sûr va s'intégrer à votre CRM. Pour l'intégration, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans votre compte Anaba, dans Administration, Connecter. Il vous suffit ici de vous connecter à votre compte celle -ci avec vos identifiants celle-ci. La synchronisation de la boîte mail va récupérer les trois derniers mois. Et si vous utilisiez Anaba avant celle-ci, vos contacts vont bien sûr être poussés vers votre CRM celle-ci. Avec bien sûr sa qualification, sa catégorie, est-ce qu'il est client, fournisseur, prestataire. Pour pouvoir tirer le maximum d'Anaba, vous allez avoir quelques actions à mener en arrivant sur le compte. Je vais par exemple récupérer les différents contacts de ma boîte mail. Je vais pouvoir également vérifier les contacts qui ont un email invalide ou aller vérifier si j'ai des contacts qui ont changé d'entreprise. Au moment de rédiger mon email, je vais pouvoir choisir à qui il est adressé. Et si je souhaite mettre des personnes en copie, automatiquement, va mettre proposer des personnes de la même société. Voici à quoi ressemble mon répertoire dans Anaba. Je peux voir très facilement si le contact a été synchronisé avec mon CRM la catégorie et je retrouve les qualifications importantes, le poste, l'email, le téléphone et la date d'ajout. Je vais pouvoir avoir également une visibilité par entreprise. Grâce à Anaba, vous avez enfin accès à un répertoire partagé et qui se met à jour totalement automatiquement. Vous en avez fini avec les contacts inutilisés ou perdus.